Je suis Pascal Lespès. Je suis coordinatrice télédermato depuis 2013. Je coordonne les actes de téléconsultation et de téléexpertise sur l'organisation des actes de télémédecine, ce qui comprend les téléconsultations et les téléexpertises. Donc, j'assure la traçabilité des dossiers, ce qui va du rendez-vous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 en fonction des nouvelles techniques, et nous travaillons maintenant avec la plateforme régionale Thérapie. Alors, c'est une autre façon d'approcher les patients. Euh, le fait de ne pas les déplacer, de les voir à travers un écran, au départ, ça peut paraître euh, très compliqué pour eux, et ça ne l'est pas du tout. Ils acceptent euh, ces, cette nouvelle technique et sont très contents de rester dans leur structure.